Suite à vos questions concernant euh, la qualité de vie et la performance notamment d'entreprise, en je voudrais aborder cette problématique souvent que, sur laquelle on me sollicite, c'est euh, au fond les ressources humaines. Alors qu'est-ce que les ressources humaines et surtout qu'est-ce qu'elles peuvent apporter euh, dans une organisation Et notamment quand on fait euh, du recrutement, à quoi je crois qu'il va être euh, important de plus en plus dans l'avenir euh, d'être sensible alors avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire d'abord qui je suis, je, je, je forme et j'accompagne des, des centaines de personnes par an, j'ai beaucoup travaillé dans les organisations, j'ai plus de 15 000 heures d'intervention dans, dans mon histoire, puisque ça fait plus de 30 ans maintenant que je, je fais ça, et cette notion de ressources humaines, ce que je vois évoluer de plus en plus, c'est que bien sûr quand on parle de ressources humaines, on parle de compétences adaptées à un poste, à une fonction, mais je crois que le plus important au-delà de la compétence, c'est justement cette ressource humaine avec je suis particulièrement sensible dans mon métier qui est en fait toute cette dimension humaine qui peut faire toute la différence. C'est à dire que entre un technicien, un vendeur, euh, un responsable de communication, euh, un DRH ou euh, un gestionnaire euh, Financier. Je crois que la, la, la dimension de la fonction, ça c'est assez facile. On, on apprend le métier, on, on, on avance avec les technologies du moment. Mais ce qui va faire pour moi la plus grosse ressource humaine, c'est toute la dimension justement humaine. C'est-à-dire, c'est le facteur humain, c'est-à-dire le, le facteur émotionnel de, de la personne. Au fond, est-ce qu'elle est, est, qu est enthousiasmante Est-ce qu'elle est qu a quelque chose qui, qui me touche dans sa manière d'être, sa manière de partager, sa manière d'être attentive aux autres, sa manière d'interagir et notamment quand il y a des, des tensions, des difficultés, euh, où est-ce que son énergie va Est-ce qu'elle va plutôt dans des solutions Est-ce qu'elle va plutôt euh, s'orienter justement sur l'écoute, la considération, la prise en compte des différences et c'est ça qui va être pour moi un des facteurs justement d'intelligence et de croissance peut-être le plus élevé. Pourquoi Parce que c'est dans cette dimension humaine, cette interaction que la personne va avoir justement face à des difficultés. C'est au fond, euh, bah, quelles sont ces, ces dimensions qu'on va mettre en avant Et moi, j'aime bien poser cette question. S'il y avait des, des contraintes majeures, selon vous, quelles sont les qualités humaines qui vont faire pour moi une différence Et vous allez voir que ça va très souvent bien au-delà des compétences techniques. Voilà mon petit euh, regard en fait sur cette dimension et c'est sur ce point peut-être que je vous inviterai à, à être attentif, que ce soit pour vous, vos collaborateurs, vos recrutements, euh, où est-ce qu'on met de la valeur aujourd'hui dans une organisation et je crois que la dimension humaine c'est vraiment un capital très très important. Merci à vous, bah, faites-moi part un petit peu de, de vos réactions par rapport à ça et puis euh, au plaisir euh, d'avancer ensemble. Merci à vous.